Bonjour, c'est Califrame du site califrame.com un site qui vous donne des astuces sur WordPress. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin qui fait partie de mes favoris et qui vous permet d'organiser vos articles de blog. Donc en général, lorsqu'on a un blog, on aime bien préparer des articles à l'avance et les planifier, Donc, par exemple pour les faire publier le lundi, le mercredi, le vendredi. Et WordPress, en fait, dans son interface... Ne, donc nous donne effectivement lorsqu'on clique sur tous les articles euh, des informations comme le titre et le fait que l'article est à l'état de brouillon et une date mais on ne sait pas si cette date correspond à un mardi, un jeudi et surtout on est obligé de retourner sur l'article si finalement on veut changer la date et de, de publication donc bien sûr ça se fait ça se fait facilement mais on a un plugin qui est beaucoup plus visuel et qui va nous permettre de nous organiser beaucoup mieux. Donc ce plugin, on va voir comment on l'installe. Il vous suffit d'aller sur « Extension, Ajouter » et de chercher « euh, Editorial Calendar. Normalement, c'est le plugin qui arrive en premier. Il a été créé par Colin Vernon, Justin Evans et d'autres. Donc, euh, moi, il est déjà installé. Donc, quand vous allez voir Editorial Calendar, vous, vous cliquez en fait sur « Installer maintenant » et ensuite, vous activez le plugin. Donc, toutes les informations apparaîtront à l'écran. C'est très simple à installer. Hum, lorsque ce plugin est installé, en fait, on a un nouvel onglet qui apparaît dans « Articles et qui, qui s'appelle « Calendrier ». Donc, cela nous amène à ce calendrier éditorial qui nous donne un aperçu de, de, de, de tous les brouillons qu'on a, par exemple, et des articles aussi qui sont déjà postés sur le blog. Donc, toutes les cases grisées, en fait, reprennent ben, le passé. Donc, on va commencer par des options d'affichage. Ce plugin offre des options. Euh, donc, l'affichage, en fait, c'est ce qui va apparaître dans les petites cases. Donc, vous pouvez y mettre l'auteur de l'article, le statut, l'heure à laquelle il est planifié, et ce calendrier, vous pouvez décider de le voir sur une semaine, trois semaines, huit semaines, etc. Moi, j'ai choisi sur un mois, personnellement. Alors, comment s'organise ce calendrier Donc, vous avez des cases blanches, des cases qui sont déjà remplies, où il y a des brouillons. Donc, ces cases blanches, vous pouvez cliquer sur « Nouveau poste Et vous pouvez mettre, par exemple, « Mon nouvel article ». Vous avez, par exemple, une idée qui vous traverse... Un esprit et vous voulez la noter tout simplement en brouillon on, su on va sur calendrier et on l'écrit où on veut dans la case qu'on veut dans la case dans une case blanche donc mon nouvel article le contenu de mon article donc je peux même y mettre du contenu quelques phrases quelques lignes etc je peux choisir donc une heure donc ça c'est l'heure à laquelle il sera planifié si je choisis de le planifier, mais je peux aussi le laisser à l'état de brouillon ou en attente de relecture. Je sauvegarde. Et à partir de là, mon article apparaît donc dans ma case. Je vais le laisser donc à l'état de brouillon. Je me dis que j'ai quand même beaucoup d'articles sur cette, sur cette ligne et j'ai envie de changer la date de mon article. Très simple, ce plugin fonctionne par le procédé drag and drop. Et donc, il vous suffit de glisser votre article à une autre date, si vous souhaitez le faire paraître à une autre date. Donc, plus la peine de retourner sur l'éditeur de WordPress, sur l'article en question, et de modifier la date. Ici, tout simplement, en glisser-déposer, vous mettez l'article à la date que vous le souhaitez. Plusieurs informations, maintenant, apparaissent dans ces cases une fois qu'il y a un article. Donc, on va les voir en détail. Hop. Alors, il y a « Éditer »,« Éditer rapide »,« Supprimer » et « Voir ». Donc, avec « Éditer », en fait, vous allez être ramené à l'éditeur WordPress. Donc, je, je vous montre pour la vidéo. Donc, vous êtes ramené sur votre éditeur avec ben, toutes les options que vous avez. Euh, et de toute façon, effectivement, vous serez sûrement obligé de repasser par l'éditeur de WordPress notamment si vous devez remplir des cases pour le SEO, mettre des mots-clés ou ajouter des images. Donc de toute façon, cette fonction existera toujours et elle est indispensable. Le calendrier permet juste vraiment d'avoir un aperçu global de vos articles et puis surtout de noter très rapidement en fait, des, des idées d'articles de, dans les brouillons. Alors donc ça, c'était pour le bouton « Éditer ». Ensuite, vous avez « Éditer rapide ». Si vous souhaitez rajouter des petites choses, donc vous avez le même écran que tout à l'heure, voilà, qui s'affiche, et vous pouvez continuer à écrire ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez supprimé, donc vous voulez finalement supprimer votre brouillon, vous le supprimez ici. Et enfin, voir. Alors, voir, bon, moi j'ai rien dans mon... Je vais quand même cliquer dessus. Non, mais j'ai rien dans mon article, donc c'est pas très intéressant, mais bon, voilà, vous serez amené sur votre article et... Euh... Vous pourrez voir l'aperçu de cet article. Moi, il n'y avait rien dedans. Je vais retourner en arrière sur mon calendrier. Euh, quoi d'autre Oui, Show and Scale Draft. Donc, imaginons que vous ayez déjà créé en fait dans, dans l'éditeur de WordPress des brouillons qui, qui n'ont pas été datés ou qui ne sont pas, en tout cas, qui ne sont pas planifiés. Vous pouvez les voir ici voir la liste ici. Donc, tous vos brouillons qui ne sont pas planifiés apparaîtront ici. Et de même, par glisser-déposer, vous pouvez les mettre où vous souhaitez, dans ce calendrier. Et puis, les remettre à l'état de non planifié, si vous en avez envie. Hop Que dire d'autre euh, ben, C'est un plugin vraiment, vraiment super pratique, euh, qui permet de, de s'organiser et d'avoir en tête un petit peu... Ben, ça. ça... Son, sa ligne de conduite au niveau blog, au niveau parution d'articles. Donc, c'est vraiment très utile, euh, je, voire même, pour moi, je pense indispensable et beaucoup plus intuitif et visuel que, bien sûr, la, la, la partie linéaire qu'on a dans tous les articles de WordPress. Donc, je, je le conseille vraiment aux personnes qui, euh, qui ont vraiment envie de s'investir dans leur blog et qui ont envie de, de planifier leurs articles et d'écrire de, euh, euh, des brouillons à l'avance ou d'écrire leurs idées, tout simplement, une idée vous traverse la tête euh, vous laissez euh, cette page ouverte par exemple euh, sur votre navigateur et puis vous avez une idée, vous la notez et vous pouvez la déplacer de toute façon euh, quand vous voulez et autant de fois que vous voulez c'est euh, génial voilà, j'espère que cette explication euh, a pu vous aider et euh, que je vous ai convaincu et je vous dis à la prochaine fois